L'enfant ou le diable diable L'enfant, l'enfant ou le diable hey, Il a l'air sage Mais chaque passage du fils laisse des traces Aussi âgé qu'il soit L'enfant le suit, il n'est jamais lassé Quand le diable fuit Mais il revient sans arrêt, hélas suis-je Où suis-je Entre deux espaces L'enfant et le diable se battent Ils suent, c'est un combat acharné Entre la caresse et le frapper C'est charnel, mais le diable se calme Quand l'enfant l'enlace C'est beau mais ça ne dure qu'une passe Très tôt ils se remettent en place Et le combat repart Comment veux-tu qu'on soit frère quand au fond de nous c'est la guerre Tu diras que je suis faible, oui, et que c'est facile faire taire ses envies d'enfant le diable jouit sur ses jouets, offense l'enfant qui se réfugie Le diable en enjoué rugit, l'enfant s'enfuit le diable le poursuit hey, Petit n'aie pas peur, je mangerai que la lueur dans tes yeux Pour le pire et le meilleur, oui je le veux, le diable a gagné, l'enfant est perdu Pourquoi il fait si noir Pourquoi je suis si nu le diable a pris le dessus Je mangerai plus chier ce monde de merde Sur les gérants, leur égérie, Les géants, les cons et les génies Chacun cerné par mes dents L'humanité sous mes molaires Et rigeant mon génocide La colère parle et je <rire> Il voulait la pilule bleue et la rouge Qu'on a pour pouvoir voir le beau dans les yeux Sans voir que c'est tout le contraire dans les yeux Le diable, c'est de moi que tu parles Ferme ta gueule, t'as toujours été seul Moi j'ai toujours été là Et je le serai jusqu'à ton linceuil C'est comme ça que ça se passe ici bas Mais j'ai rien dit moi je suis gentil, tu sais dans le gris Il y a autant de blancs que de noir Le diable rit. <rire> je suis noir pour que tu restes immaculé Mais il y a longtemps que ma couleur a coulé Sur la tienne, ta lueur est mienne Tes rêves, tes envies, tes sentiments pervertis Tu sens que je suis là derrière tes avis Quand tu t'enivres ou t'ennuies Dans tous les moments de ta vie putain. C'est fils de pute, même toi menti. C'est pas vrai. On t'a menti, on t'a trahi. On a menti, on a trahi aussi. C'est faux. La vie, c'est pas une pub. Regarde que des succubes autour de nous ne tournent jamais le dos. L'ado est mort, l'adulte est là. L'enfant gît dans les bras du diable quand il entend tout bas. ne lâche pas, petit enfant deviendra roi, ne flanche pas, sinon le diable te dévorera c'est comme ça, oui, fuis et ne te retourne pas, l'enfant revit, il court comme une lumière dans le noir, le diable sourit, puis le poursuit sans le voir, c'est notre histoire et dure de la narrer, si le diable gagne, je suis navré, comme deux vieilles compagnes, elles ont du mal à se séparer, si elles s'accompagnent, alors est-ce que je peux dire que je suis entier, que je suis entier, l'enfant, oui, Diable, L'enfant ou le diable, diable L'enfant ou le diable L'enfant ou le diable, diable L'enfant ou le diable